Alors, je m'appelle Berthoulbe-Rebec. Je travaille du sexe euh, dans un sens plutôt large euh, et aussi euh, artiste performeuse. Donc, euh, je viens d'un parcours assez euh, scolaire pour euh, la performance. J'ai fait le cours Florence, je suis comédienne et j'ai été dans euh, la danse depuis que je suis petite. Et en ce qui concerne le travail du sexe, ben bah, j'ai commencé par euh, par le plus petit entre guillemets, à savoir les feuillages érotiques, le striptease. Puis euh, entre ça et euh, la pornographie, ben bah, j'ai un peu tout fait <rire> et je fais encore un peu tout. Donc euh, je suis Sugar Babe, je suis Escort, je suis Domina aussi. Et, euh, et du coup voilà, maintenant performance porno. Quoi. J'ai des périodes en fait, je ne vis pas tout en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où je vais plus être dans le travail du sexe plutôt que dans la performance ou la danse ou l'acting. Il y a d'autres périodes où je vais délaisser le travail du sexe et plus être dans l'acting et la perf. Et en fait, c'est juste un espèce de flot logique, des humeurs et puis des opportunités franchement qui se présentent ou pas, qui me permettent d'aller vers une discipline ou une autre. Quoi. Donc c'est assez naturel, je ne je je vais pas forcément chercher à contrôler euh, comment je travaille, dans quel domaine je travaille, quand, euh, pourquoi. Enfin, juste, je sais que j'ai trouvé euh, des boulots qui me conviennent, à savoir ben, le, des boulots dans le travail du sexe et euh, des boulots en tant qu'artiste. Et euh, ben, quand ça se présente, ben, je, je les mets en pratique, c'est tout. <rire> Avant le Snap, avant euh, Marianne, que j'ai rencontrée très récemment, euh, je faisais un petit peu ma petite vie dans mon coin. Quoi. Donc J'étais travailleuse du sexe et puis je rencontrais des collègues quand je bossais dans des milieux comme euh, les clubs de striptease par exemple. Mais quand c'était l'escorte euh, ou le sugar babe, euh, j'y étais toute seule et je pas forcément de gens qui, dans mon entourage euh, proche enfin j'avais, maintenant je commence à en avoir, qui sont travailleurs et travailleuses du sexe, donc euh, je n'étais pas forcément implantée dans les associations, euh, et puis je ne savais pas forcément ce qui se faisait, mais euh, c'est vrai que je suis naturellement euh, dans une dynamique à plus vivre ma vie euh, de façon à, à être en accord avec mes principes en fait. Mais par contre je vais très difficilement euh, mettre de l'énergie à être contre quelque chose, ou à manifester en fait. Et, euh, donc en fait je fais en sorte d'être euh, honnête envers moi-même, et, euh, et même si ça ne plaît pas, finalement, bah voilà, je sais que ce n'est pas bien d'accepter d'être avec du sexe, mais je le suis quand même parce que j'ai envie et ce genre de choses. J'aime à penser que ma manière dont je mène mon existence, c'est le, le message à faire passer finalement en termes. Ça m'a été euh, suggéré par le SNAP, en fait, parce qu'il euh, y a Marianne qui m'a contactée en sachant que j'étais déjà performeuse pour me proposer de performer au SNAP. Donc c'est là où moi, j'ai moi-même questionné mes types de performances. J'ai essayé de réfléchir à ce que je pouvais mettre en scène pour être dans la thématique, du coup, et parler de, aussi de mes expériences en tant que travailleuse du sexe. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment euh, mis en corrélation la performance et le travail du sexe pour pouvoir faire la performance du SNAP, quoi. Donc c'est nouveau, mais en même temps, ça me paraît assez logique aussi. Euh, parce que ça se répond bien et surtout ça reste une forme d'art, d'art action, d'art de performance qui est nouveau pour moi parce qu'avant je faisais plus de l'entertainment donc c'était du divertissement, c'était moins porté à la réflexion aussi après. Du coup ça me permet aussi d'explorer de, ma créativité en ayant quand même un message à passer quoi, donc ça c'est cool. Euh, du coup la performance là encore une fois je l'ai créé pour le snap, bon après je vais la garder, c'est la mienne mais euh elle, euh, elle met en, en, en avant le fait que les travailleurs et les travailleuses du sexe, généralement dans les débats publics, sont silencés, qu'on parle généralement à leur place et que leur parole à eux est généralement regardée euh, à travers un prisme où on les infantilise, ou du coup on va on va préférer faire parler des experts en théorie plutôt que des gens qui ont réellement vécu ce qu'on qu vit, en fait. Et euh, du coup, voilà, elle s'appelle sujet-objet, donc euh, elle illustre euh, la manière dont, euh, quand on est travailleuse ou travailleur du sexe, on peut passer euh, très facilement dans le débat public au statut de sujet, donc de personne qui peut s'exprimer à objet, objet du débat, sans forcément avoir euh, son mot à dire. Quoi. Euh, du coup, c'est une performance qui mêle euh, de, euh, une discipline d'entertainment, donc de divertissement, à savoir le striptease, et une autre euh, d'art corporel, de body art, où euh, voilà, c'est de la modification corporelle. Donc c'est deux types de performances. Voilà. c'est comme ça que j'exprime je, mon idée. Mais euh, oui, du coup, pour moi, le Snap, c'est assez euh, important en fait d'avoir un festival comme ça. C'est même plus qu'important, c'est primordial même parce que ça laisse aux travailleurs et travailleuses du sexe le pouvoir de se définir ou pas d'ailleurs et d'ouvrir et de modérer les débats en fait voir qu'on n'a pas euh, en règle générale, euh, que ce soit dans la sphère publique ou politique. Du coup, c'est à la fois un festival artistique, mais aussi un festival politique, où il va y avoir des bah, conférences et tables rondes pour parler très sérieusement et vraiment, quelque part, répondre aux questions que les gens peuvent se poser euh, au quotidien, parce qu'ils ne pas forcément fréquenter des travailleurs et travailleuses du sexe, et aussi artistique, encore une fois, pour faire passer, je pense, euh, des opinions et surtout des expériences plus intimes et peut-être plus compliquées à, à retranscrire euh, oralement verbalement à travers des conférences. Quoi. Ah, du coup, ça fait un petit peu euh, office de catharsis, dans le sens où je vais réfléchir à, euh, au travail du sexe d'une manière euh, bah, dont je ne suis pas habituée, en fait, nécessairement, parce que moi, bah, voilà, je pratique euh, plusieurs travaux du sexe, mais euh, je ne vais pas forcément euh, porter une réflexion là-dessus, et surtout, je ne vais pas forcément réfléchir à comment essayer de raconter euh, ce que je vis à des gens qui ne sont pas travailleurs du sexe aussi. Donc, d'un coup, ça m'a permis de faire une certaine analyse aussi de comment je ressentais les choses, de mon avis sur la question aussi, par rapport à aux avis extérieurs, donc ça c'est quelque chose que je n'avais pas fait toute seule avant et euh, je pense que je n'avais pas forcément ressenti le besoin euh, sans forcément avoir d'objectif de présenter le travail quoi, avant, donc ça c'est cool aussi. <rire> le public est assez réceptif et surtout est curieux. Donc c'est ça qui est important. Je pense c'est la peur qu'on avait euh, bah avec Marianne et tous les membres, euh, les artistes et les travailleurs du sexe du Snap, c'est euh, de se retrouver entre nous finalement un peu concon, -con, avoir tous euh, la même opinion et surtout à se comprendre entre nous et pas forcément être challengé par les regards extérieurs ou la curiosité extérieure. Donc euh, que ce soit à Lille ou Paris finalement, je pense qu'on a pas mal réussi le pari de ramener des gens qui étaient complètement néophytes au sujet euh, du travail du sexe euh, en règle générale. Quoi. Non, du coup, euh, c'est simple. Moi, j'ai mon vécu, j'ai ma manière à moi, émotionnellement, euh, par rapport aussi à mes opinions, de vivre les choses euh, et d'être travaillé du sexe. Et pour moi, c'est ma normalité, entre guillemets. Maintenant, quand je vais essayer de faire passer ce message en sachant à l'avance que ce n'est pas la normalité de la plupart des gens, c'est là où il y a forcément un travail de réflexion qui s'impose, du coup, à savoir réussir à faire passer le message, même quand les gens en face peuvent être potentiellement récalcitrants à l'accepter. Donc, du coup, l'art, c'est là que l'art est très utile. C'est que en mettant ça en scène, en lactant, on donne une certaine profondeur aussi et on met quelque part un voile sur la réalité qui, du coup les gens qui ne connaissent pas quand ils vont être approchés à travers un support artistique vont être plus enclins à d'abord regarder le support puis ensuite essayer de comprendre plutôt que quand tu vas directement leur donner des témoignages très poignants, très durs là ils vont être toujours la tête remplie de tous leurs a priori en fait Je ne sais pas si vous étiez là pendant la table ronde le thème c'était... Euh, euh, Finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être actrice ou acteur porno C'était ça la question générale. Et ensuite, on a traité de sujets de l'éducation sexuelle, de la rémunération, des statuts légaux, de la place aussi que les hommes et les femmes ont dans le porno et hétéro, et gay. Enfin, voilà, on a parlé du porno mainstream, du porno féministe et éthique. Enfin, voilà. On a un peu essayé de traiter un large éventail autour du sujet porno. Et, et les gens aussi étaient pas mal curieux par rapport à, à ce qu'on avançait. Donc ça s'est bien passé. Je ne sors pas dans les milieux où les travers travailleurs, travailleurs du sexe se rencontrent en règle générale. Surtout, j'habite For... en France et à Paris, mais je voyage pas mal. Donc ça fait que finalement, je ne sors pas beaucoup, même quand je suis à Paris. Donc en fait, ouais, c'est les rencontres et euh, les re rencontrer des gens surtout euh, avec qui je n'ai pas nécessairement besoin de, de montrer patte blanche ou alors d'expliquer en amont déjà certaines choses avant de pouvoir vraiment communiquer. Donc ça, c'est assez intéressant finalement. Ouais. Et c'est quelque chose d'enrichissant aussi de que bah il n'y a pas que moi comme type de travail du sexe, qu'il y a plein d'autres personnes différentes aussi qui font le même boulot. Quoi. Je pense que c'est important de garder une trace. Aussi, comme, euh, comme le SNAP, finalement, par nous-mêmes aussi. Ça, je pense, c'est une bonne chose. Ou par des alliés, du moins, de ne pas avoir un regard qui est biaisé par un quelconque jugement sur ce qu'on est ou ce qu'on fait. Quoi. Et euh, je vois aussi un intérêt au long terme, aussi, et euh, pour les personnes qui se découvrent euh, euh, dans ces milieux-là, que ce soit des personnes queer, LGBTQIA+, ou, euh, ou travailleurs du sexe qui débutent, de pouvoir se référer à des gens, euh, que ce soit dans leur milieu géographique ou juste des gens qui, les re qui leur ressemblent. vraiment cette force, cet activisme en fait que moi je vais pas forcément avoir, je pense que c'est une des choses qu'il faudrait peut-être sur lesquelles faudra peut-être que je travaille personnellement mais vraiment cette volonté d'activement changer les choses au niveau de la société quoi. Cette volonté de d'égalité de, pour tous et toutes sans concession et sans forcément se laisser abattre sur les situations actuelles. Quoi. Ça c'est un truc à garder à cultiver je pense. Du coup, c'est cool parce qu'on m'a expliqué un peu la question avant. Mais euh, j'ai le temps de réfléchir un peu en arrière-plan. Non, euh, ouais, du coup, euh, par rapport au porno, j'avais commencé ce projet quand j'arrivais sur un tournage de ramener mon polaroid euh, pour prendre un polar à chaque fois de moi et du performeur après la scène. Donc vraiment, euh, tout débraillé et tout. Et, euh, et sinon, bah, les cadeaux de mes sugar daddies, ouais. Et l'argent, et l'argent.